Juliette, elle a d'autres actions elle, euh, en haut de la circonscription. Mmh. Une circonscription qui fait 40% d'un département en superficie. Mmh. Et euh, ben, on a plus que notre petit mollet et notre mmh. petite bécane pour y aller. Quoi. Exactement. C'est vrai qu'on rame. Hein, euh. De toute façon, les gars, on s'arrête pas. Il euh, y a déjà des gens qui commencent à nous dire qu'ils ont envie de nous rejoindre. Euh, mmh. Encore en ce moment et même après et qui nous demande déjà qu'est ce qu'on va faire pour continuer à vivre. Mmh. Pour continuer à vivre on a les cafés citoyens, on a des après-midi festifs. Ah, c est, c est une... envie... <rire> Alors là un truc que j'ai envie de dire, euh, ça m'a encore été lancé jeudi euh, au tractage dans les papes. Qu'est ce qui t'ont euh, dit les bilins Que Mélenchon n'a pas donné de consigne oh de vote euh, Décor. au deuxième tour. <rire> Je dis un gars qui nous dit simplement pas un bulletin Marine Le Pen, ça c'est une consigne. Deuxièmement, il nous fait comprendre qu'il a confiance en nous et qu'il sait que nous sommes des citoyens responsables et qu'au moment du vote, on ne va pas prendre n'importe quel bulletin ou n'importe quelle attitude en s'abstenant maintenant mmh. Il savait qu'il pouvait nous faire confiance, il savait quelle était notre, notre motivation pour soutenir les idées qu'on soutient, de l'avenir en commun. Et moi, je trouve ça génial que pour une fois, on ne nous dise pas « et eh bien, maintenant, il faut voter pour Attel. tel. Ouais, allez, les moutons !» Ça nous allez en fait voter. un qui ne nous prend pas pour les moutons, justement. Voilà, il nous Exactement. prend pas pour des moutons. Et euh, moi, je voudrais dire aux Français, quand même, mm. que quand on se comporte comme des moutons, il ne faut pas se plaindre que les loups accourent. Mm, c'est clair. Bon, donc, on rappelle que c'est une interview impromptue Hein histoire de faire un petit, peu moins, euh, un, petit peu moins, un petit peu moins formel que la dernière fois quand même parce qu'en plus il pleuvait tout euh, ça devant l'hôpital c'était déprimant alors l'hôpital prenait l'eau le personnel était rincé ouais, et nous aussi et la santé sombrait <rire> sous des flots de, de, de bêtises et, ah, de, oui. et de désorganisation de notre système de santé hein, pour connaître mmh. quand même et oui et ouais on a eu tout ça. Bon alors du coup, ton sentiment sur la campagne euh, des législatives pour l'instant, la manière dont ça se passe Ça se passe très mal pour nous parce qu'on est complètement ignorés par euh, certains journaux locaux, mm -hmm. pour ne pas les nommer, qui euh, nous boycottent complètement. Euh, bah, euh, tout le monde a prêt à la banque, je ne pas te la citer, mais qui demande un prêt à la banque, tu pas intérêt à dire. Bah, donne donne juste les initiales. <rire> S.G. B.N.P. C.M. Ah, oh, mince alors. L'autre, l'autre là. c'est C.A. Ah. ah, le Crédit ah, Patate. Celle... Voilà. Ah, le Crédit Patate, il ne veut pas nous donner de patate. Ben, oh. Que c'est un euh, tout petit prêt pour une toute petite période et pour des tout petits insoumis, ben, il dit ah. Mais, mais justement, désolé, justement, pas une, un soumis pour ben, une oui, banque un quand même, hein ben, oui. Non, non. C est, c est, on, on coupera la blague au montage parce qu'elle est à chier. Oui. <rire> quand même je bois la santé des insous. Ah bah oui, quand Hop, tiens, trincon, Hop, capigne mm. bah, Je vois, on nous a fait un joli décor de. de ah, joli pas décor pas de prise de vue pas et pas tout, c'est tout, tout, lui tout lui mignon. Ouais. Une, menthe. Une petite mande bio en plus sympa. Ah c'est cool. Une petite marocaine, là. Bah du coup on est quel jour Il reste combien de jours avant le premier tour là On est à.. 8. On est à... 8. On est à... Il reste 8, 8, 8 jours. 7-8. À vérifier quand même pour pas dire de bêtises. 5, 5 jours de campagne encore. 5 <rire> jours de campagne, oui, cinq oui, jours de ça. campagne non officielle et puis voilà. Donc euh, bon bah c'est un hein, c'est. On a, on a combien déjà de panneaux d'affichage à couvrir euh 36, 36, 36, 36 sur le de pays d'Anceny ouais. ah, que sur le pays d'Ancenis Et dans on a que c'est quoi C'est 171, 172, 172 non sur, sur la, sur la, sur la circo non. C'est juste d'avoir nos affiches officielles. Ben hein, oui. oui, parce qu'on a... On va aller les chercher mardi. Ça, ça n'a pas été fun non plus. On fait tout à pied, on fait tout sous... avec notre propre énergie puisque nous, nous sommes des, des usines à énergie recyclable, <rire> renouvelable. Voilà. Bon, on prend un peu d'énergie des fois quand même. Hein, on mange de la menthe et puis on boit de, du jus de raisin. Des bords de loire. Voilà, c'est du jus de raisin. moins du mal. Ah, enfin bon, aujourd'hui c'est le jour de détente quand même, parce que c'est le pique-nique insoumis. Bon, est-ce que t'as... C'est un pique insoumis, plein oui, effectivement. Il y aura tous les... Tous les pique-niques anniversaires, et mmh. puis chaque fois qu'on aura envie de se retrouver euh, comme ça euh, dans la rue, mmh. sur les places, euh, dans l'espoir puisque ça plaît aux gens aussi, ils viennent à nous, Vous avez vu tous les gens qui sont venus nous parler Ah bah il y a eu du monde, c'était sympa, on a bien rigolé, d'ailleurs voilà. justement c'était le petit cadeau pour ceux qui verront la vidéo, on avait des petits cadeaux comme ça euh, pour, euh, pour ceux qui venaient et tout, pour, euh, pour emmener un petit souvenir euh, biologique et puis, euh, puis réutilisable, hein. on avait des petites graines de basilic aussi, un truc bien sympa, c'est cool, et bon... Qu'est-ce qu'on a eu comme Actualité à la con cette semaine On a eu euh, l'histoire avec, euh, avec Cazeneuve aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire-là Ah, question piège. Non, mais on pose des non, questions pièges question quand même. Piège. Moi, je dis qu'un gamin de 20 ans qui vient simplement manifester avec juste sa jeunesse et, et ses idées uniquement manifester, il n'avait pas une pierre dans les mains, il n'avait pas un bâton, il n'avait pas une fourche. Et pourtant, les fourches, autrefois, les paysans savaient s'en servir. Mmh. Là, il n'avait rien dans les mains. Il avait juste sa volonté de manifester sa désapprobation. Mmh. Et il, il s'est pris une grenade. Mmh. Donc, une grenade, ça ne se lance pas comme ça. Tu, si, tu lances une, si tu lances une grenade, c'est peut-être que tu as reçu un ordre. Mmh. Mais même quand tu reçois un ordre, si tu estimes que cet ordre-là n'a pas tout le sens qu'il devrait avoir, si tu estimes qu'il risque d'avoir des conséquences mmh. qui dépassent, toi ce que tu es comme personne obéissante, et eh ben, tu as l'ordre, tu as le droit de désobéir. Et j'ai toujours dit, même quand je bossais à l'hôpital, quand mes petites collègues étaient euh, extrêmement soumises à toute la paperasserie qu'on voulait leur faire faire, je disais non, on vient faire du soin infirmier, quand on est une infirmière, on ne vient pas faire du, de la paperasserie. Donc, que ça n'a pas de sens, on a le droit, on a le devoir de désobéir. Mmh. Et lancer une grenade sur un jeune homme de 20 ans qui était à main nues, ça n'a pas de sens. Mmh. Je ne vais pas dire ce que c'est. Tout le monde le sait ce que c'est. C'est mmh. un non-sens. Mmh. Tout à fait. C'est juste. Ah oui, c'est vrai. Alors, je, je répète la question parce que ça n'a peut-être pas été bien enregistré. Donc, comment est -ce qu voilà, qu'est-ce qu'on qu qu prévoit de faire si jamais euh, le sort du premier tour ne nous est pas favorable eh ben, Qu'est-ce que tu dis On ne baisse pas les bras. On se réunit comme on a fait après le premier tour des présidentielles. Là, il faut dire qu'on n'avait pas le moral, qu'on a mis deux, trois jours à s'en remettre. Mmh. Mais on s'est réunis. Et qu'est-ce qu'on a vu quand on s'est réunis la première fois Qu'on était encore plus nombreux. Encore plus Donc, nombreux. on ne baisse pas les bras, on continue à se réunir, on continue à faire euh, fonctionner nos petites cervelles, mmh. on continue à avoir des idées, on continue à les défendre. Mmh. Donc pour ça, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on fasse des cafés citoyens, il faut qu'on fasse des manifestations comme aujourd'hui, et même dans l'hiver, eh on trouvera des solutions pour euh, aller à nouveau chez les gens, ou pour attirer les gens, pour euh, toujours toujours diffuser. Nous, on est des émetteurs et on est des, des diffuseurs de, des idées de l'avenir en commun. Donc on les diffuse, on les défend, on les argumente, et on sera toujours sur le terrain. On aura toujours l'énergie. Même après le, le 11 juin, et même si on n'est pas au deuxième tour. Parce que c'est pas une fin en soi non plus d'être élu. Ah bien, bien sûr. C'est qu'un début. La hein. fin en soi, c'est d'arriver à mettre en place ces idées-là. Mmh. C'est ça le but. Mmh. Ah ben, impeccable. <rire> Merci. On fait coucou Internet. Coucou Internet. À bientôt. Coucou, à bientôt.